Bonjour les investisseurs, ici Stéphane, chasseur l'appartement, immobilier ancien versus immobilier neuf, qu'est-ce que vous devriez préférer, quelle est la meilleure stratégie pour vous Alors je vais répondre à ce point avec une anecdote personnelle qui m'est arrivée euh, véritablement il y a quelques années, et puis mon, mon parcours d'investisseur, puis de, euh, de, de professionnel de l'immobilier qui aide les gens à investir, et puis mon, mon, mon conseil aujourd'hui, mon avis. Alors tout d'abord, euh, pour répondre à ce point, en fait, il m'est arrivé en 2005, alors que je n'avais encore jamais investi de ma vie, eh bien, une, une histoire, c'est-à-dire que sur le lieu de travail, euh, le téléphone sonne, une conseillère me demande si je paye un montant, euh, je crois, 2500 euros par euh, an d'impôts à l'époque, ce qui était euh, le cas, et donc il me propose un rendez-vous gratuit avec un conseiller pour faire un bilan patrimonial et voir la meilleure stratégie. Donc ça a l'air très intéressant, et on vous explique que ce que vous payez en impôt par an, eh bien, le, le payer en impôt, vous pouvez le mettre en fait dans la pierre en fait. Ce même, ce même effort que vous faites, cette, cette dépense, cette charge financière, au lieu qu'elle parte aux impôts, elle, elle va dans la pierre, un patrimoine qui vous rapporte au fil des années, donc quelque chose d'intéressant. Donc euh, j'ai rencontré ce conseiller, alors avec des, des arguments, moi ça, ça m'inquiétait beaucoup le fait d'investir et ça me questionnait. Et puis en fait il y avait beaucoup d'arguments qui plaidaient en faveur du neuf. Bah, déjà l'avantage fiscal, hein, ça déjà. En premier lieu, c'était quand même séduisant et intéressant. Et puis après, il y a le fait de pouvoir avoir en fait, ce concert de la pierre et ça, ça sonne garantie. D'ailleurs, il y a des, des, des garanties de loyer et puis ben, ça porte souvent le nom d'un ministre du logement. En l'occurrence, c'était d'Eurobien, le programme à l'époque qui n'existe plus et qui est remplacé aujourd'hui par d'autres. Donc j'ai signé. signé en 2005 ce qu'on appelle un contrat préliminaire vente en, en, en l'état futur d'achèvement, donc un VFA. Et j'ai acheté en l'occurrence un appartement de type T3 dans la ville de Bergerac. Je ne sais pas si on va le voir, mais c'est le domaine de Pombonne à Bergerac, donc dans la Dordogne. Et effectivement, il y avait des arguments intéressants, notamment le, le, le flux migratoire. Donc euh, en France, en fait, il y a quelque chose d'observable, c'est que la population euh, du nord-est, euh, donc Alsace-Lorraine, va plutôt habiter vers le sud-ouest de la France, profiter du soleil, de la mer, etc. Alors moi, je me disais, mais est-ce que cette population, elle va aller vraiment dans la campagne à Bergerac ou sur Bordeaux, la côte ou au Pays Basque Est-ce qu'elle va vraiment aller dans cette ville de Bergerac où je n'avais jamais mis les pieds Où je m'interrogeais aussi ça, ça me perturbait de ne pas pouvoir visiter puisque quand vous achetez du neuf, c'est sur plan et c'est des projets à venir. Donc, vous ne pouvez pas, comme dans l'ancien... Comme c'est le cas ici, venir visiter, voir l'emplacement, sentir les choses, l'exposition, euh, l'environnement. Hein, l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement, c'est quelque chose qu'on vous pouvez faire quand vous visitez, mais c'est difficile dans une ville que vous ne connaissez pas. Donc j'ai signé, en fait, ça m'empêchait de dormir, cette chose-là, pendant de nombreuses nuits, et il y a un délai de rétractation, et le dernier jour, qui était un samedi, donc avant midi, il a fallu que je cavale à la poste pour envoyer un recommandé, que j'ai d'ailleurs conservé, hein, histoire vraie, recommandé pour me rétracter, euh, je, je, Voilà, je ne le sentais pas, il y avait une petite voix qui me disait « c'est pas pour tout. Et le lundi, je rappelle le conseiller pour lui expliquer, hein, pour, par courtoisie presque, pour lui dire, voilà, je me suis déballonné, je, je, je renonce à ce projet. Et là, le conseiller m'explique, véridique, il faut tout de suite envoyer un autre recommandé aujourd'hui lundi pour annuler le recommandé d'annulation du samedi, parce que vous allez passer à côté d'une très belle affaire. Alors qu'est-ce qu'il en est exactement eh bien, est, Ce qui est intéressant pour vous, c'est qu'aujourd'hui, il y a ce recul de 15 ans, puisque ça, ce que je vous raconte, c'est en 2005. Aujourd'hui, nous sommes en 2020 quand je raconte cette anecdote. Qu'est-ce qui se passe quand on regarde précisément Bergerac et les deux C'était une mauvaise opération. Pas que l'opération de défiscalisation est mauvaise en soi, au contraire, mais c'est que l'emplacement n'était pas porteur. Il y avait une surconstruction qui, qui générait beaucoup d'offres de logement par rapport à la demande locative qui était dans cette petite ville de Bergerac. Et puis, il euh, bah, y avait des charges aussi. C'est une belle résidence avec une piscine, un gardien. Donc ça, c'est un point de vigilance que je n'avais pas à l'époque. Et ça paraît plutôt séduisant aussi, ces, ces équipements, ces infrastructures, sauf que ce sont des charges financières et qui auraient euh, euh, rendu l'opération mauvaise, mais sans, sans compter le fait, tout simplement, qu'il n'y avait pas de demande locative ou avec des, des loyers qui étaient annoncés qui étaient dans la réalité. Euh, plus bas que, que, que ce qu'annoncé, voire euh, difficulté à, à mettre un locataire tout court. Et là, c'est la triple punition. Vous ne, vous ne louez pas, vous remboursez un crédit néanmoins parce que vous avez signé et vous perdez l'avantage fiscal pour lequel vous avez souscrit. Donc, c'est vraiment mauvais. Ce qui veut dire que, c'est mon deuxième point, si vous suivez cette chaîne, ça fait longtemps que j'ai une position assez claire, voire radicale, du fait de ce traumatisme que moi j'avais vécu à mes débuts, surtout que j'étais débutant. Et donc, je, je ne jurais que par l'ancien. Donc, vous pouvez voir dans les, dans les vidéos, euh, anciens, à rénover, à meubler une fiscalité en LMNP euh, qui adoucit les impôts, qui repousse votre entrée dans l'impôt. Ça n'a rien de magique, Tôt ou tard, vous allez payer des impôts puisque vous, vous encaissez des loyers. En tout cas, ça a cet avantage d'amortissement euh, que n'a pas l'immobilier neuf par ailleurs ou que n'a pas le non-meublé. Donc, moralité, c'est le deuxième point. L'immobilier ancien, c'est bien pour vous. Comment à vous constituer un patrimoine si l'impôt n'est pas pour vous un sujet douloureux, j'allais dire. Vous pouvez commencer avec des prix plus intéressants, quelque chose de rassurant, parce que vous pouvez visiter et étudier la ville et l'emplacement. Alors que le neuf, c'est OK aussi, surtout si vous payez beaucoup d'impôts. Ça doit être la, la, la raison qui vous motive en premier lieu. Et surtout quand vous le faites correctement, c'est-à-dire que la personne qui vous conseille ne vous vend pas de la défisque euh, si je suis un peu péjoratif, mais vous vend un appartement avec de, de, de, de, un, un bon emplacement, avec une infrastructure qui est correcte, avec une vue, un balcon, un jardin, un balcon, vous voyez quelque chose où en fait il faut un minimum se projeter. Je déconseillerais totalement d'acheter quelque chose sur plan que vous ne visitez pas et c'est là où le conseiller, s'il fait bien son travail, est amené à se déplacer, prendre sa voiture, l'avion, et aller voir sur place, mettre les pieds là où l'immeuble va se construire. Parce que vous achetez encore une fois sur plan, vous achetez un projet. Et c'est là où ça m'amène au troisième point, c'est-à-dire que les investisseurs qui me mandatent jusqu'à maintenant, je leur disais avec une grimace, je ne je propose pas d'ancien, donc je ne fais que du, je ne propose pas de neuf, pardon, je ne fais que de l'ancien à rénover. Et désormais, je leur proposais aussi, je leur posais la question, mais est-ce que vous, vous avez une expérience dans le neuf Est-ce que vous avez des besoins dans ce domaine Et la réponse souvent était que les investisseurs, soit avaient déjà du neuf, alors ils étaient soit mitigés, soit satisfaits, quand c'est bien fait, c'était efficace au niveau de la défiscalisation, soit ils avaient des demandes dans ce domaine, puisqu'ils payaient cher d'impôts par an, et ils avaient l'impression en fait que le fruit de leur travail bah, partait dans les impôts hein, au lieu d'être bah, capitalisé en quelque sorte. Et j'ai aussi cheminé et j'ai trouvé aussi des, des CGPI, des personnes avec qui j'ai discuté et notamment un groupe intéressant qui, compte, qui, est, qui est sérieux, qui existe depuis de nombreuses années et qui a cette approche aussi d'être vigilant sur les emplacements et les appartements qu'il propose. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je vais ouvrir mes services à l'immobilier neuf avec cette caractéristique de me rendre personnellement dans la ville, voir les lieux et étudier finement et les emplacements et les appartements qui sont proposés et avec une, un constructeur qui est tout à fait euh, voilà, euh, euh, sécure, fiable, qui est à pignon sur rue et qui vous apporte toutes les garanties nécessaires. Tout cela pour vous dire qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Je continue l'immobilier ancien à Lyon et j'adore cela. Il y a Danone et c'est vraiment une ville incroyable, même à l'époque où je fais cette vidéo, à la période de déconfinement, où il n'y a pas de baisse des prix, peut-être même au contraire, une stabilisation, une sécurité. Et par ailleurs, j'ouvre au niveau géographique sur les, les projets d'immobilier neuf défiscalisant, où je me rendrai personnellement encore une fois et où on étudiera finement dans quelle mesure la défiscalisation est pertinente pour vous qui m'écoutez, qui payez trop d'impôts, typiquement pour la chef d'entreprise, cadre salarié, célibataire ou en couple. Alors pour le coup, ça ne s'adresse pas aux, aux expatriés. Hein. J'ai un tiers de mes clients qui sont expatriés. Là, L'immobilier ancien avec le LMNP, c'est efficace. Le neuf n'est pas, euh, pas euh, dire, éligible. Mais en tout cas, si vous payez euh, beaucoup d'impôts, ça peut vous intéresser. Si vous êtes intéressé justement, eh l'étape première, c'est de télécharger euh, le, le, le guide de PDF que je propose de manière gratuite. Et là, vous allez être dans ma liste de contacts. Et je ne propose qu'à ma liste de contacts par mail des créneaux euh, offerts pour faire un premier point et aller plus loin ou pas si c'est pertinent. Et si vous souhaitez, passer par mon biais pour euh, investir dans l'immobilier neuf avec la particularité que j'ai décrite et que vous me connaissez peut-être déjà si vous me suivez depuis un petit moment. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Conclusion Immobilier ancien pour se constituer un patrimoine avec le statut LMNP ou du déficit foncier, c'est intéressant. Et euh, immobilier neuf défiscalisant si vous avez vraiment un sujet sur les impôts et si vous êtes très vigilant sur l'emplacement et tous euh, les éléments qui euh, entourent l'appartement dans lequel vous allez pouvoir investir. Je vous invite enfin à vous abonner à la chaîne YouTube puisque vous allez pouvoir voir enfin d'autres appartements un peu comme celui-ci. Et les emplacements neufs dans lesquels j'irai là où je serai amené à me rendre dans les villes porteuses pour les nouveaux programmes. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez aussi me questionner dans les commentaires sous cette vidéo si vous avez des interrogations sur ce nouveau service ou sur les expériences que vous avez ou pour tout sujet qui concerne cet immobilier ancien et neuf. A très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.